Le public d'Océanopolis aura la chance de vivre en direct une mission océanographique. Il pourra suivre la plongée du robot autonome Ariane, qui plongera à plus de 1000 mètres de profondeur au niveau du canyon de Lampol, situé au large de la Bretagne. Cette mission, menée par les scientifiques d'Ifromer, permettra d'en apprendre plus sur les coraux profonds qui peuplent ce milieu. Le public pourra vivre en direct cette plongée en haute définition depuis l'amphithéâtre d'Ossanopolis. Il pourra aussi interagir avec l'équipe de médiateurs scientifiques d'Ossanopolis, mais aussi avec les scientifiques qui seront en direct live du navire océanographique. Pour vivre cette expérience, nous vous donnons rendez-vous à Oceanopolis.